Ce que j'aime au Crunch Lab, c'est les échanges. On casse les frontières entre l'entreprise, l'université, les particuliers, et on se retrouve en fait avec ouais, une communauté vraiment de personnes. C'est ça qui est intéressant dans, dans ce genre de plateforme ouverte. Il y a toujours quelqu'un qui prend patience pour vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le Crutch Lab est un centre de ressources ouvert à tous et dédié à l'accompagnement des porteurs de projets, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Nous leur mettons à disposition des moyens techniques et technologiques et surtout les compétences qui y sont associées, notamment par la présence quotidienne de nos Fab Managers. Le rôle principal d'un Fab Manager, c'est de rendre accessibles les outils du Fab Lab. C'est de permettre aux usagers d'aller jusqu'à la réalisation de leurs projets et aussi de se former pour devenir autonome dans l'utilisation des machines. Je viens au Crunch Lab pour proposer à mes clients de la personnalisation de vêtements et d'accessoires pour le mariage. Une fois qu'on est formé à utiliser une machine, pour moi la brodeuse, euh, ben après il y a plein de projets qui en découlent derrière. Je réserve un créneau et je viens... Euh... Faire mon projet ici. Au-delà des machines, on accompagne les usagers quel que soit l'état d'avancement de leur projet. Donc on peut aussi bien intervenir sur la créativité et l'idéation que sur l'aide à la conception assistée par ordinateur ou ensuite l'utilisation des machines. Véritable boîte à outils technologiques, le Crunch Lab est installé à Belfort sur plus de 1500 mètres carrés au cœur de l'UTBM. Il propose tout au long de l'année des animations, formations et ateliers. J'ai acheté euh, la semaine dernière des prises, euh, des prises connectées. Et en fait, ici au Crunch Lab, euh, j'ai pu comprendre comment fonctionnait un objet connecté. J'ai pu programmer un objet connecté. J'ai pu le faire avec euh, mes enfants. Et donc, on a pu partager tout ça en famille. On sait toujours, quand on arrive, on ne sait jamais quand on repart. Et en tous les cas, à l'heure qu'on repart. C'est vrai qu'on croise toujours des personnes et avec des idées différentes, avec, euh, avec aussi des solutions, pourquoi pas, des réflexions euh, différentes. Et c'est vraiment ce qui permet d'enrichir n'importe quelle idée. Il y a un écosystème qui est aussi euh, tout à fait intéressant puisqu'on est confronté aussi à des chercheurs, à des personnes qui ont des idées qui fusent, qui réfléchissent rapidement et ça, ça n'a pas de prix. En tant qu'industriel nous c'est un endroit qui est extrêmement précieux parce que ça permet tout simplement une certaine mixité avec les académiques, avec les autres entreprises, qu'elles soient grosses ou petites. C'est aussi un lieu pour nous, pour nous qui nous sert à développer des nouvelles idées. C'est un lieu qui est ouvert, on vient quand on veut, on peut faire les choses. Le Crunch Lab pour moi c'est un lieu qui me permet de concrétiser des idées, de passer à la pratique. Ça permet de faire les choses différemment, ça permet aussi de faire les choses plus vite, euh, d'avancer beaucoup plus rapidement sur le développement de certains projets. C'est hyper intéressant, euh, notamment quand on est une petite structure comme la nôtre. C'est un lieu ouvert. Mais c'est aussi un lieu qui est sécurisé, c'est ça aussi qu'on trouve comme, comme intérêt en tant qu'industriel. On peut y mener des projets, si on le désire, avec le plus grand nombre. Puis aussi, on peut mener en petits groupes, en comités, on va dire, restreints, des actions qui sont relativement ciblées. Et encore une fois, l'intérêt ici, c'est vraiment la modularité et, et la flexibilité de l'équipe. C'est vraiment un lieu super convivial d'échanges, de, de, de bons moments, c'est vraiment excellent. Et avec du matériel, on a vraiment tout à disposition et c'est vraiment exceptionnel. Vous aussi, poussez les portes de l'innovation Crunch Lab et repoussez les limites de la création et de l'innovation.